Invocateur, devrais-je dire aujourd'hui? Ici Zelk en compagnie de Vinch! Mais eh oui, oui, Vinch! Vinch. Euh, oui, euh, bah, euh, Vinch, je vais y arriver! <rire> Tout va bien! On va faire un, un petit 1 déjà euh, parce qu'il nous fallait un petit support de, de vidéo pour. Euh, ouais, histoire que vous ayez quelque vous dire, chose à voir pendant qu'on part. Pour vous etc. dire merci! Euh, pour vous dire. Mais oui! Vous dire merci beaucoup pour. Euh, bah, parce qu'on a passé 15 000 vues, et du coup on trouvait que c'était euh, un bon prétexte à faire une vidéo de remerciement. Et puis on a 140 viewers, bah tiens, déjà... enfin c'est déjà... 141, 141 141 abonnés, abonnés C'est vrai, pourquoi j'ai pas pris 4 épées longues, bordel de merde Et du coup pour <rire> fêter <rire> ça, on va faire un 1v1, platine, euh, versus euh, unranked. Donc euh, Zell qui est platine et moi je suis euh, je joue Z en unranked, du coup je vais sûrement me faire rouler dessus. J'ai déjà très peur à l'avance. Non, non, ça va d'aller. Ah, du coup, oui. Putain, oh qu'est-ce qu'il se passe Ah, j'y arrive pas Ouais, et aussi, autre petite nouvelle, chers amis, comme vous avez pu le remarquer, je n'ai pas dit Gecko, mais vinch Vince, je peux savoir. Oui, bah bon je me voilà. sentais, enfin en vrai, euh, je trouvais, personnellement, je trouvais pas naturel Gecko, j'ai beaucoup réfléchi, euh, j'en ai beaucoup parlé, etc. Et je trouve que, euh, bah je trouve que Gecko ça me correspondait pas tellement, donc euh, je reviens sur bah, Vince, c'est comme ça que m'appellent tous mes potes, c'est comme ça que m'appellent les gens avec qui je joue. Euh, sur... Putain, oh attends, attends, attends, attends, attends, attends y'a un truc, y a un problème là. Je suis pas. Ah. Non, non, t'inquiète, c'est bon. Euh, ça euh... va? <rire> C'est comme ça que m'appellent les gens avec qui, euh... avec qui je joue Attends euh, Meurs toi mais... Les raccourcis sont pas ah, C'est ce qui, ah, qui m'est arrivé What the fuck Ah merde C'est quoi ces conneries <rire> Je porte plainte C'est ce qui m'est arrivé en même Appelez temps la SP1 on Du coup on va faire un 1v1 1 euh, un kill sans creep ou une tour Sur la map à RAM, donc on m'ouvre pas back Pour... Euh... putain il fait mal ce connard Même pas je suis mort. Reviens Chien D'accord Non t'inquiète, je gère. Le mec a pris Kindred en même temps. Tu vois les gars, il jouent des persos pété Mais genre Kindred c'est pas si J'aurais pu jouer Gareth, j'aurais pu jouer Darius. Ouais mais en plus c'est pas comme si tu jouais très bien Z, tu vois. C'est toi qui m'avais jouer le personnage. Mais non mais non. Même pas je suis mort. Ah oh, bâtard, oh, ça compte pas, on va refaire la vidéo <rire> C'est de la triche C'est de la triche les gens, c'est de la triche Du coup chers amis, c'est la fin de cette non, vidéo Non, non, non c'est pas fini C'est pas... quoi ce petit là Tu veux faire, on monte jusqu'à 3 kills Jusqu'à 3 kills, non mais c'est mort, t'as un hein, kill d'avance <rire> C'est quoi ce truc J'ai pris 15 points gars J'ai pris une dague machin, je sais pas à quoi ça sert Black Ouais mais t'es level, level 5 quoi, je suis level 4 En plus je vous aide Ça fait des mois que j'ai pas joué League of Legends Quoi Putain les dégâts qui collent c'est n'importe quoi Va mourir avec ton perso de pédé Dans ta gueule, un oh grip comme un connard. Il répond à l'agression. <rire> non mes chers amis, en plus je l'avais dit de pas. Ouais, trahir. je trahis, arrête, on est juste là pour C'est moi qui trahis. Le message <rire> de tout ça. Le mec il trahissait. Ouais, ça fille. va. Ouais. Le gars il était là euh, en mode euh, avant qu'on Ouais, ça qu va, c'est bon il, commence. il était là en mode euh, <rire> Il était là en mode Ouais, euh, alors tu prends qui comme ça euh, juste comme ça, comme ça <rire> pour, <rire> pour savoir, comme ça je counter, tu vois. C'est mais... pas vrai. <rire> c'est 100% mensonge. <rire> Exactement, cher amis Ouais, ami. par contre, je la pas, on s'en fout. C'est pas comme si on avait un. Tu m'avais déjà battu, donc euh, ça compte pas vraiment. Attends, je tout, je tout, putain, je rate tout quoi. C'est le stress! Putain, je rate tout! Bon, concentration. Le mec est level 7. Il a pris quoi comme item ce PD? Il a pris un BF, bien sûr qu'il a pris une BF. <rire> bien, bien sûr, sûr qu'il a pris une, une BF, BF ce connard. Ah oui, mais t'as ton ulti de merde en plus là. Du coup je peux même pas te <rire> tuer ouais, C'est toi qui a pris Z hein écoute Il joue avec les bêches. Les bêches, c'est la move. Oui mais t'as pas un truc quand tu vas dans les bêches, toi Genre t'as de la move speed quand tu vas dans les bœufs, dans les bêches, un truc comme ça. Euh non non. Non ça c'est ni l'allée mec. Quoi Non non y'en a un autre comme ça. C'est ni d'aller ça. Ah non bâtard Ah gros... Salaud putain Ah le mec troll en plus <rire> <rire> Quelle grosse lopette Et au tout début tu sais en mode là là là là. Mais oui bien sûr Ça sert à rien mais je le fais parce que c'est beau Bon ça fait 2 kills Oui deux non kilos, mais c'est hein pas drôle parce que là je vais arriver, je vais te tuer, puis après <rire> tu vas revenir tu vas me buter Je crois que tu prends 1000 potions en même temps... Voilà. <rire> oh là. Au moins Au oh, moins et autre petite question, je chers amis, faisais... si vous regardez la vidéo Pourquoi encore mais est les qui prennent après message, etc. C'est pour vous demander, est-ce que ça vous intéresserait si on faisait un peu de contenu de League Non mais non, non c'est nul ce, ce jeu, ah, putain. Je <rire> veux pas jouer à ce... Le mec il propose, puis le mec il se déf, puis le mec il dit non. Mais t'es où il se passe Ouais t'es déjà full livé, mais dis casse-toi Du contenu League of Legends, du coup, vas-y, finis ta phrase! <rire> ouais, ouais, ouais, <rire> des Ranked en duo, en mode trollolol et en mode voilà! En mode trollolol, non mais, tu m'as déjà vu jouer à League of Legends en mode trollolol! Mmh, mmh. Mais sors de le Mais dégage! Je m'en vais, voilà, je me cache <rire> là-bas derrière! Hein. Mon dans pas le, le mec il joue un assassin qui fouille! <rire> C'est pas vrai! <rire> Quand même. Mais laisse-moi finir il... un item! <rire> <rire> oh putain en plus t'as ton putain de truc J'ai toujours pas mon ulti du coup on va se demander pourquoi j'ai été par là Attends vous y parle un coup T'as ton micro qui fait un, un bruit chelou Ah mais désolé désolé désolé La concentration Faut que tu continues à parler hein pas que je son... oh, merde! Ça passe ça ouais, pas! Ouais, c'est trop facile, enfin je veux dire, c'est trop facile. Tu vas revenir, tu vas m'arracher la gueule, c'est pas drôle. <rire> J'ai mourir quoi. Putain! Le premier kill, premier Putain, Fais gaffe si tu meurs! Si tu non, meurs! Non, tu non, non, non, tu vas pas, <rire> <rire> tu pas tuer Tu m'as pas tué! tu meurs et que ça pour moi! Ah, oui, c'est vrai. Ouais bah, c'est pas grave, ah. on va tenter Allez tu moi Nice Ah oh, mais le nice. chien Nice Ah c'est comme ça Nice <rire> Bon Oh le chien Tiens prends ma marque ça compte pas. Ma marque sur ta tête Tu mourras <rire> <rire> C'est pas vrai Si, si bon. j'ai décidé que si il y a 9,9% de chance que j'ai perdu cette game mais. Enfin, déjà, j'ai déjà perdu de base parce que tu m'as tué en premier, mais voilà. Mais <rire> voilà! Comme la vidéo elle est très peu courte. On va dire que euh, si je te tue, c'est moi qui gagne. <rire> si tu veux, allez! Ah, pas de soucis. Non, je rigole! Alors, on est qu'à 2-2 hein, sur le score total. Oh là là! C'est pas comme si t'étais déjà à 60 creeps, tu vois, tu sais, histoire de. Parce que là, je... là si tu m'engages, je suis mort! Mille fois! Non, non, non, T'as même pas utilisé ton... Euh, ta fatigue depuis tout à l'heure Si, si, j'ai utilisé ah juste bon avant Ouais mais le cooldown est bas Ah oui c'est vrai <rire> qu'il est très bas maintenant Il est vraiment, tu l'as presque tout le temps non Euh... ouais c'est genre... attends c'est... 179 ouais. secondes donc ouais c'est très bas Merde putain, pourquoi je suis parti là-bas Reviens par là <rire> Reviens par là... Mais t'as ton ulti déjà non Dis moi si t'as ton ulti pas non, non, oh ouais, C'est pas bien du long. tout. C'est pour ça que tu es prêt à venir me chercher ce tour. Fouillant! <rire> Prenons un coup de pied. Putain, mais j'ai pas de chance, Quoi hein! Je ne te crit pas! Tu me crites pas! <rire> ouais, Attends, mon écran s'éteint! Tu sais. <rire> Pourquoi mon écran s'éteint? Oh le tour il y va! Pourquoi oh, oh, mon écran s'éteint? C'est pas, pas drôle. C'est pas du juste. Ah, il va me buter puis il va foutre son équipe enfin, voilà. <rire> PD. Ah non, j'ai. Putain, Elle a changé par mon Z, hein. j'aurais pu retourner dans ta putain Allez, de zone. Il hein. il <rire> Quel gros bâtard. Et je crie deux fois juste après sur les crit trois fois. Parce fuck you. Enfin bref, c'était nul. <rire> sur les bronzes qui prennent Z et qui sont font péter. Hein. Je trouve ça triste. Sur okay. les bronzes qui prennent Z et qui, qui sont font tu vois. Du <rire> coup, je dérogerai pas à la règle. Bon alors, du coup, euh, on va du vous coup voilà, sur enfin, les changements, c'est que ben, je, je m'appellerai plus Gecko à l'avenir sur les vidéos, donc... Euh, ouais. Ce sera sur Vince parce que moi je me sentrais plus plus moi-même. Parce que que là c'était un peu un peu moyen je trouve. Je me, je, me, je me regardais en vidéo et je trouvais ça pas, euh, pas naturel, vraiment, vraiment pas naturel du tout. Oh bon, du coup, voilà, voilà préférence de Vince. De Vince qui a choisi. T'es canard Et du coup aussi, petit truc, c'est que je vais commencer les tutos Paf OF Exile juste exact. après. Histoire de faire plaisir, tout ça, tout ça. En vrai, dites-nous, ça vous dit, quelques, un petit peu de contenu League of Legends euh, en essayant de pas être trop ouais, rageux. Ouais, parce que c'est pas mon point hein, <rire> ouais, C'est ça... franchement de base avec Vince, Ouais, c'est base du coup. Moi aussi, moi, moi je me suis calmé euh, depuis euh, le temps sur PE, euh, sur LOL. Mais bon Le mec. Eh bien, le le mec il prend... Attends, attends, je prends trois fois mon je E. Défonce, viens Attends, attends, attends secondes. Viens secondes. T'es où T'es où je viens te chercher Tu <rire> viens me chercher <rire> Ouais pas sous la tour ouais, quoi, hein. <rire> oh Ouais je peux, je peux, tu m'étonnes que tu je... Tu viens si tu veux, a pas de problème Allez Viens te battre Là tu m'as mis ton putain de ralentissement de PD... Non non non non non non non non oh, non non il non. ne critera pas Il ne critera plus déception oh, d'un homme C'est la déception <rire> Oh là là, c'est d'être Respecte le bambin, bain Respecte le bambi bon et le pas trou riche. Ah non, c'est un mouton pas une, pas une machin Enfin bref, allez, ah, bref, on, on va vous arrêter dit parce que sinon, voilà, c'est déjà ça la Ça va meurt, terminer en bagarre euh, comme okay. ça. <rire> Mais tape pas, s'il te plaît Je ah, vous dis à très, très prochainement amis, pour une prochaine vidéo et... Ciao ciao. Ciao. ciao